Certains journaux se sont fait l'écho ces jours-ci d'une information extraordinaire. Une entreprise américaine de la tech vient d'investir ou de placer 50 millions en or sous forme de lingots. Ce qui est extraordinaire dans cette information, reprise notamment par le journal économique Les Échos et par quelques autres titres, c'est que cette entreprise qui vient de se porter massivement sur l'or, n'est autre que Palantir. Alors Palantir, c'est un des, un des ténors dans le traitement de la donnée qu'on appelle le Big Data. C'est donc une entreprise de haute technologie dans le domaine de l'informatique qui décide de confier sa résilience financière à la valeur refuge la plus ancienne qui soit, qui est l'or, et non pas, comme on pouvait l'imaginer, à des actifs comme les crypto-monnaies ou, ou les crypto-devises. Les crypto il faut d'ailleurs dire que Palantir, à l'instar de, de ses consoeurs dans le domaine des hautes technologies, a montré qu'elle était tout à fait favorable aux crypto-monnaies, aux crypto-dévises, mais ce qui est nouveau, c'est que là, elle vient d'investir de manière absolument massive et considérable dans de l'or physique. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Aujourd'hui, je partage avec vous mes réflexions sur les raisons, la signification de l'achat par l'entreprise Palantir de 50 millions en lingots d'or, car bien évidemment, il n'y a pas là l'effet du hasard. Le but de cette vidéo n'est pas d'imposer mon point de vue, comme toujours, mais de vous fournir une base à votre propre réflexion, de manière à vous, à vous aider à comprendre ce qui se passe, malgré le déferlement de la propagande du système, c'est-à-dire des médias et de l'État. Pour être notifié des prochaines vidéos de la chaîne, c'est simple, il suffit de vous abonner. En l'occurrence, faites-le dès maintenant, comme ça, ce sera fait. Et vous savez qu'en plus, c'est très important pour la notoriété de la chaîne, et cela permettra de rendre visibles les dizaines et dizaines de vidéos dans le domaine de l'économie, de la finance et du patrimoine qu'il y a sur cette chaîne. Les chaînes qui, comme la mienne, ne vont pas toujours dans le sens de la DOXA, et même de moins en moins souvent dans le sens de la DOXA, sont, elles, de plus en plus souvent censurées. Pour garder le contact avec moi, quoi qu'il arrive, le mieux est de vous abonner à mon blog et à ma newsletter. Les liens d'inscription euh, sont dans la partie description à laquelle on accède en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui est situé environ 1 à 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Essayons donc de comprendre le pourquoi, les raisons de ce café fait Palantir. Mais pour commencer, il faut rappeler ce qu'est Palantir, quelle est cette entreprise et vous verrez que cela déjà va nous donner des pistes pour comprendre ce qu'il a derrière la décision de Palantir d'investir dans l'or. Palantir c'est une société de la tech américaine qui a vu le jour, je ne me rappelle plus, il a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui est rentrée il y a peu de temps en bourse, ça, fait, ça, va, faire, ça va faire un an euh, dans, quelques, dans les quelques semaines. Cette société est spécialiste du traitement des données, c'est à dire c'est ce qu'on appelle vulgairement le big data. Dès le départ Compte tenu du, on va dire, du, du caractère extrêmement performant euh, du projet de ses créateurs, la CEA, donc l'agence d'enseignement américaine, s'est intéressée fortement eh bien, aux bénéfices qu'elle pouvait en tirer, euh, euh, aux, aux services que cette société voulait lui rendre et a participé au financement de la société. Donc la CIA est euh, en partie à l'origine de la création de cette société. Alors je ne dis pas que cette société est une filiale déguisée de la CIA, j'en sais rien, c'est peut-être peut le cas d'ailleurs. mais euh, Mon propos ne, ne, ne, va pas, ne va pas si loin, mais il faut savoir, il faut avoir euh, cela euh, présent, présent à l'esprit. Alors à, part, à partir de là, on peut déjà faire un certain nombre de, de pas, franchir un certain nombre de cap. Quand on parle de CIA, on pense tout de suite à des informations secrètes, et, et on a raison, c est, c est son, elle est là pour ça. Euh, ce qui veut dire que Palantir, dans le cadre de la participation de la CIA à son, euh, à son existence, et par la suite, elle a aussi travaillé dans le cadre de missions officielles pour la CIA, Palantir a eu accès à des informations secrètes, ou du moins confidentielles, à laquelle ni vous, ni moi, ni, je pense, l'immense majorité des investisseurs, y compris des grands investisseurs boursiers, n'ont pas accès. Ça, c'est le premier point. Euh, Porteur. Le second point, c'est qu'il n'y a pas que la CIA comme client de poids en matière d'information confidentielle, c'est qu'il y a aussi l'armée des États-Unis. Donc, euh, Palantir a, a eu des contrats, et a peut-être encore des contrats, euh, pour bah, améliorer les... L'information globale de l'armée des États-Unis euh, dans le cadre donc, du, du potentiel de, de, ces, de ces algorithmes, de, de ces traitements de données big data. On va dire que par concept et par fonctionnement, Palantir détient des, des informations ultra confidentielles, ultra, ultra importantes, mais ce n'est pas tout. Ces informations, elle a en quelque sorte le pouvoir de les faire parler. Et les faire parler, c'est tout simplement en les moulinant dans les algorithmes du big data. Euh, donc on peut dire que vraiment dans le cas de Palantir, information plus big data égale vision claire de l'avenir et en particulier vision qui lui réservait à elle et elle seule et éventuellement à ses commanditaires clients, la CIA et l'Armée des États-Unis. Palantir dispose donc d'un niveau d'information tout à fait exceptionnel qui lui permet de prendre des décisions, si elle est rationnelle évidemment, on peut penser qu'elle l'est, de prendre des décisions beaucoup plus fondées que celles que pourrait prendre tout autre investisseur fut-il très important. A partir de là, quels enseignements peut-on tirer de la décision de Palantir Tout se passe comme si Palantir avait identifié des menaces majeures de nature à entraîner une forte baisse de valeur de l'économie et de l'ensemble des actifs aux Etats-Unis et par, par voie de conséquences mécaniques au niveau mondial. D'ailleurs, la société ne fait pas mystère, ou du moins c'est ce qu'elle met en avant, que ce qui a motivé sa décision d'investir dans l'or, c'est la prise de conscience que des signes noirs allaient survenir avec une fréquence, dit-elle, plus importante que ça a été le cas jusqu'à présent, sur l'économie et sur la finance et notamment prochainement. Alors qu'est-ce que c'est que les signes noirs Bien, Ceux, ceux d'entre vous qui s'intéressent au marché financier et à la, à la marche de l'économie ont dû entendre parler de ce concept euh, qui a été euh, inventé entre guillemets par un économiste du nom de je crois c'est Nicolas Tayeb, qui était un économiste américain probablement d'origine libanaise, peu importe qui a écrit un livre euh, qui, a eu, qui a eu un grand succès dans lequel il explique que dans tous les systèmes, ce qui les fait changer, ce n'est pas une évolution progressive, c'est en fait la survenance d'événements totalement imprévisibles euh, qui, par, par leur violence et par le fait qu'on n'était pas préparés, vont entraîner des changements radicaux, ou en tout cas profonds dans les systèmes. Typiquement, c'est ce qui s'est passé avec la survenance de la Covid. Donc, les dirigeants de, de Palantir tablent sur la survenance de, de telles choses. Et quel est, je viens de dire en quoi ces gens-là disposent d'informations tout à fait privilégiées, si leur discours est honnête. Si leur discours est honnête, il faut penser qu'en effet, probablement, quelque chose se prépare. Alors on peut essayer, mais sans disposer comme palantir d'informations objectives, immédiates ou objectives, parce que résultant de, de traitements puissants euh, et efficaces d'informations elle-même objective, on peut tout simplement essayer d'imaginer. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer ou dans quel domaine des événements pourraient se produire et qui soient suffisamment puissants pour amener eh bien, une, forte, euh, une forte baisse de valeur de l'ensemble des actifs eh bien, L'hypothèse la plus directe, c'est que tout simplement Palantir serait arrivé à la conclusion que nous allons assister à une envolée ou une forte augmentation des cours de l'or dans les, dans les semaines, en tout cas dans, dans les mois qui viennent. Alors, cette conclusion est peut-être due au fait qu'ils euh, ont pris en compte euh, des, des mouvements de marché ou des anticipations, ils ont été capables de faire des anticipations beaucoup plus puissantes que les autres compte tenu des outils surpuissants dont ils disposent, et que derrière cette hausse des cours de l'or, il n'y a pas d'événement catastrophique, il y aura peut-être simplement des phénomènes de rattrapage, enfin bon. Ça c'est une hypothèse optimiste, puisque s'il y a une forte hausse des cours de l'or, c'est qu'il y a probablement à la clé, et, surtout dans le, dans le cadre de la réalité actuelle, il y a fortement, euh, de manière fortement probable, euh, une crise monétaire, en tout cas une perte de confiance massive dans les monnaies, et ça c'est assez facile à, à concevoir, j'en parle souvent aussi bien dans, dans ces vidéos, que dans, mes, que dans mes newsletters et dans mon blog euh, c'est euh, la conséquence de la politique de création monétaire massive et depuis le Covid, c'est-à-dire depuis mars 2020, cette politique est devenue euh, totalement débridée, euh, on peut même dire hystérique et on sait que mécaniquement cela affaiblit la monnaie. Alors l'affaiblissement des monnaies aujourd'hui n'est pas complètement évident puisque toutes les monnaies, euh, en particulier l'euro et le dollar, euh, on, fait, enfin, on, on tue les, les mêmes, les, les, les, enfin, on les, les mêmes chocs et euh, la baisse est, est conjointe, donc on ne peut pas s'en rendre compte. Euh, ce qui sert de repère, c'est justement l'évolution du cours des monnaies par rapport à l'or, ou si l'on veut, l'évolution des cours de l'or par rapport aux monnaies. Et, euh, euh, comme l'or n'a quasiment pas bougé depuis le mois d'août dernier, enfin, il a baissé depuis le mois d'août dernier après pas beaucoup monté, et puis en gros, euh, de, de manière, euh, il n'est pas totalement stabilisé, mais on peut dire qu'il fluctue euh, dans à peu près autour de la même zone, avec euh, euh, des, des variations qui sont de plus 5 ou de moins 5, ou plus 7 ou de moins 7, et on peut très bien imaginer que brusquement, les monnaies décrochent et, et donc que l'or s'envole parce qu'il n'est pas normal, alors que la masse monétaire mondiale, je crois, a été multipliée par deux, ou celle des États-Unis, je crois, par deux, et puis quelque chose de, dans, le même, dans le même style pour, pour l'Union européenne, il n'est pas normal que, que l'or n'ait pas fortement monté. L'autre élément qui lui serait beaucoup plus grave, ça serait ce que j'appelle moi une crise systémique au niveau de l'économie mondiale, euh, mais en l'occurrence, la pénurie. Euh, de manière durable au moins euh, pendant euh, peut-être un an ou quelque, quelque chose comme ça en termes de durée d'une matière première essentielle ben, le pétrole par exemple alors quand je dis pénurie, c'est pas il n'y a un plus c'est pour des raisons X et qui ne sont pas forcément des, des raisons <coughs> d'assèchement des réserves on ne serait pas en capacité de fournir en pétrole, la demande mondiale. Bon, ça aura évidemment des, des conséquences euh, très puissantes sur l'économie, à commencer par, par l'inflation, et, et puis tout un, tout un ensemble de mécaniques qui pourraient très bien euh, aboutir à une, une crise économique et financière. Donc c'est capable de vous dire si c'est ça qui est prévu par Palantir, si dans ce cas-là, si ça serait le pétrole, ou ça serait euh, le fer, le cuivre, euh, ce que vous voulez, euh, les terres rares, enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Euh, bon, L'autre hypothèse qui est, elle est, est beaucoup plus grave, mais qui est loin d'être idiote surtout quand on observe ce qui se passe maintenant depuis des années, c'est une crise internationale, disons-le clairement, une guerre des États-Unis et de l'OTAN dirigée contre la Russie. Alors ça peut paraître énorme, mais bien sûr pour une telle, un tel événement, un tel phénomène, il faut voir les choses dans, dans la durée, donc ce n'est pas en se fiant à ce qui peut se passer depuis trois mois ou six mois que l'on peut arriver à la conclusion que cette hypothèse est possible. Euh, il faut regarder ce qui se passe depuis des années. En l'occurrence depuis, eh depuis l'avènement de Poutine à la tête de la Russie. Je ne je vais pas faire un résumé de tout ce qui s'est passé là-dedans, si faites appel de tout ce qui Je ne vais pas faire un résumé de tout ce qui s'est passé à ce sujet depuis, euh, depuis 20 ans, mais faites appel à, à vos souvenirs. Et vous verrez que c'est assez, assez effarant, notamment l'encerclement de la Russie par des bases militaires dans tous les pays frontaliers, pays baltes, Pologne et compagnie. Euh, et puis, une rhétorique guerrière qui peut paraître tout à fait surannée et stupéfiante, euh, à partir de, la, de laquelle et qui serait, euh, on a l'impression que l'OTAN prépare une guerre contre une, une guerre défensive, contre une Russie euh, qui serait... Offensive, une Russie donc on diabolise à tour de bras. Euh, je vous rappelle ça parce que beaucoup de nous n'en ont pas conscience, puisque nous, tous ce qu'on sait des Russes, et qu'ils sont très méchants. Euh, et puis voilà, euh, c'est évidemment un peu simpliste, mais ça suffit comme, comme vision géopolitique, hein, malheureusement, à, à la quasi-totalité de la population. Euh, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une campagne qui est, qui est mise en œuvre donc, depuis des années pour quelque part habituer l'opinion publique occidentale à l'idée d'une guerre contre la Russie. Alors pour ce, pour ce qui est de la plausibilité du scénario otanien, c'est-à-dire d'une attaque préalable des Russes pour envahir l'Europe occidentale, on se demande pourquoi d'ailleurs vont envahir l'Europe occidentale, euh, et qui suivit donc une contre-attaque qui permettrait à l'OTAN d'écraser le, euh, le méchant agresseur euh, euh, antidémocrate, etc., etc., euh, qu'est la Russie poutinienne, euh, il faut rappeler euh, des chiffres qui sont fondamentaux. Euh, L'OTAN, du point de vue des populations des pays qu'il y a dans l'OTAN, euh, ça doit être à peu près 5 fois ou 6 fois la population de la Russie. Euh, la puissance économique de l'OTAN, là on doit être, à, je sais pas, enfin, les pays de l'OTAN entre eux, ça doit être 20 fois le, euh, 20 fois le PIB de, le, de la Russie. Euh, les dépenses militaires de l'OTAN, c'est-à-dire... Euh, la principale étant les États-Unis, mais enfin, euh, des pays comme euh, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont des budgets militaires conséquents, euh, même s'ils pourraient avoir beaucoup plus compte tenu de ce qu'est leur richesse. Donc, si on ajoute euh, donc, ces trois pays aux, aux États-Unis, et puis après tout, tous les autres pays qui passent moins lourd dans l'OTAN, machin, on a, mais sans aucun, sans aucun problème, on est au moins à dix fois euh, les dépenses militaires de la Russie. Donc, réellement, comparé à l'OTAN, la Russie actuelle, qui n'est plus du tout. Euh, le, le pacte de Varsovie de, du temps de l'URSS est un nain, un, est, un, est, un, est, un, est une petite puissance militaire. Ce qui sauve les Russes, et probablement les a sauvés d'invasion euh, de l'OTAN euh, depuis euh, quelques années, c'est qu'ils ont réussi à conserver euh, une immense force de dissuasion nucléaire, qu'ils ont réussi à maintenir un niveau malgré le bouclier antimissile des États-Unis. Voilà, donc c'est ça qui, euh, qui stabilise la situation. Mais clairement, euh, l'OTAN, c'est-à-dire la, la main des États-Unis, euh, a des visées géopolitiques extrêmement agressives et belligueuses à l'égard de la Russie. Et clairement, il s'agit, enfin voit, on, on le voit quand même quand on regarde ce qui se passe depuis, depuis 20 ans, il s'agit de, de briser... Euh, la puissance russe alors le faire de manière militaire ça paraît difficile mais en tout cas il s'agit de, de mettre en œuvre un ensemble de dispositions euh, qui sont de l'ordre de la crise bien évidemment euh, pour faire plier les russes et en faire une sorte de satellite probablement de l'ensemble euro unien alors cette cette longue parenthèse est, est, est fermée donc deuxième enseignement de la décision de, de cette entreprise, eh c'est que pour les dirigeants supérieurement informés qui, qui, forment, le, qui forment son staff, quand il s'agit de faire face aux risques financiers, et économiques actuels qui pèsent potentiellement sur cette entreprise, comme, comme sur tout le monde, la solution la plus adaptée, c'est l'or. Et pas seulement l'or, mais précisément l'or physique. Puisque la, la, manière, enfin, la forme d'or qu'a acheté Palantir, ce sont des lingots d'or, en l'occurrence de 111, de onces plutôt. Euh, donc on est dans l'or physique et Palantir nous précise, et ça c'est important, euh, dans des conditions qui font qu'il serait rapidement disponible. Donc pour cette boîte de la, de la high-tech euh, et du big data, pour se protéger, pas de, donc, pas de crypto monnaie bien qu'elle ait, mais quand il s'agit de prendre du, une sécurité supplémentaire, eh bien c'est l'or pas de leur papier non plus, de leur physique. J'ai expliqué notamment dans ma formation sur l'or, mais aussi dans des vidéos diverses, qu'il était essentiel, qu'en matière d'or, il y avait deux choses essentielles, autrement ça ne sert à rien, c'est bien sûr la sécurité, ça tout le monde le comprend, et euh, deuxièmement, c'est la disponibilité, c'est-à-dire la liquidité, parce qu'autrement, non plus, ça ne sert à rien. Euh, donc le, le conseil que je donne toujours, c'est non pas de, enfin de ne pas passer par les circuits traditionnels, mais de passer par des circuits que j'appelle intégrés, qui vous permettent, à partir d'une interface d'un compte ouvert auprès de la société en question, euh, de manière instantanée, d'acheter de l'or, de le stocker hors de France, et dans, dans des coffres spéciaux, etc. Et également de le revendre, et puis d'avoir l'argent qui arrive sur votre code bancaire. On ne peut pas faire plus simple et inutile de dire que ce genre de société, en ce qui concerne la, la sécurité des coffres, on est au, au top du top. D'ailleurs, certaines d'entre elles euh, fonctionnent de pair avec euh, enfin, les, les coffres dans lesquels elles, elles, elles, elles gardent l'or de leurs clients et les, sont des coffres communs commun avec des banques centrales. Dernière observation qui amène la conclusion, c'est que ces gens qui sont les mieux informés du monde, pour les raisons que je vous ai développées, eh bien ont clairement une vision optimiste de l'avenir de l'or à court terme et au maximum à moyen terme. Alors pourquoi je ne dis pas à long terme D'abord parce qu'à long terme, on voit bien qu'à long terme, l'or monte, et logiquement ne peut que monter compte tenu de, de ce qui arrive aux, aux monnaies. Euh, donc vision optimiste de l'or à long terme, c'est pas ça va de soi. Par contre là où c'est moins évident, c'est à court terme et à moyen terme. Et en ce qui les concerne, eh bien, ils ont euh, ils jouent cette carte. Bon, comme ce sont des gens qui n'aiment pas mettre des, des siècles pour arriver à gagner de l'argent, ça veut dire que, à leur avis, l'or va monter dans peu de temps. La question que nous devons nous poser est simplement, est-ce vraiment le moment d'acheter massivement de l'or, ou au moins d'acheter de l'or, c'est-à-dire de renforcer nos positions or, si on n'en a pas, eh bien, d'en acheter alors évidemment, contrairement à Palantir, moi je, je n'ai pas la, la boule de cristal. Euh, D'ailleurs, une petite anecdote Palantir c'est un nom qui est tiré d'un roman du, du, fan, du, du fameux romancier euh, euh, J.R.R. Tolkien. Et euh, dans ce roman-là, euh, Palantir c'est une espèce de pierre comme, comme une boule de cristal qui permet de connaître l'avenir. Faute de cette boule de cristal, on peut, on peut décider bien sûr d'acheter de l'or euh, rapidement en, en mettant fin à toute spéculation intellectuelle. Sinon, ben, il, il sera certainement instructif à partir de maintenant de suivre ce que fait Palantir sur le marché de l'or. Est-ce qu'elle commence à revendre c les positions qu'elle a prises ou est-ce qu'elle, au contraire, elle les renforce, est-ce qu'elle reste neutre Qu'est-ce qu qu'elle dit Quelle communication fait-elle Je pense que ça, c'est une, une information très intéressante pour les personnes qui envisagent de se protéger de nouveau en investissant dans l'or. Leur... La vidéo est terminée. Comme toujours, pensez à liker. Très important, essentiel pour que notre chaîne soit, soit de plus en plus connue. Euh, pensez aussi à partager. Dites-moi dites en commentaire quelle est à votre avis la bonne stratégie pour faire face à, aux incertitudes que je viens d'énumérer. Est-ce que selon vous, ce qu'a fait Palantir est une bonne chose Et puis, portez-vous bien